Albanique ou antilouché, il y a bigaf et swidel suidel la pive. Quoi dirent tiguid? Georges gadik, is Ginaf gadikan, is vistor berik, is Lisa i renasik va vistor. Vodetouré walze Rébata mame ouavacha vanabia na bia suidel city qui rébatié le vazelour jusoule. Tala pire va na va La doude rava va vali la fison co au sein de trop. C'est Warza Fasinka. Cap dit que la pierre va na bias, va s'entendu, il y a C'est quoi la tanea? C'est quoi la C'est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 Basse te viafa da Adim, Azim, routier va-t-il chlépire à dire sur le basket On va te souder. Basse te reiafa da rimata Anton Barouya zavzadu Basse l'erre de afa il va y veiller au nocaf! va y au un tout de la pive? va y au nocaf à le crafou de la Est-ce qu'il faut Adim, va y Zalurot satigir drume et Santoléafa darimapa. Pour saintoléa darimapa, direm vezofis Adim vetigi ko enabias <coughs> widel et devanabias <coughs> lo Vabana né va ba na mami waba khadisoukes bay crakouyou da mel peta abdi dim la pierre ben bachouda woche waba ta gouzar el fatama zetigive koé valouron lorespuro et em rechadimone nolda metigir wochen wamei bas jaf tel Valézysa Fade, si mal sa veille, vohène, Flid, Anton, tollé à vieille, is s'est barré à vieille, balé à vieille, il à Aïe, j'ai un nom, j'ai un guide. Batchebatir Abdu Impasico Vadei <t 'un> Batse Tena qui Abdu Impasico Vadei <t 'un> Batse Nefteja. Dois-je pe. Hmm, faut-je? Bats-je à je pe. Bats-je ou tena tiertela que lizzie de BM. Bats-je je dan wamei tid! награла в же крем потерпов а Qu'est-ce qu'il y a faut que Qu'est-ce que tu as fait? Ouh! pas à Bilotolinda! Vaï vaï n'yoltat, Bilobord! Kiren, in sautir dem borda fum bene couleur! Au brash, jay, que Bilobord, Tolk et Pokéon fou Volquez ne vous avélanie. Bah il nous fait beaucoup d'accro là. Yon a nardé ma tigie. Gan si n'asomen pe. Bah c'est une tine fausda. Namoule, le tigre va s'lyzer. Bad se fedouche à qu'elle me Adim, me fête à faire une vieille c'est honnête tout la vie à Wettison